Salut les boys, salut les girls, c'est Winman. Content de vous voir aujourd'hui. On fait la dégustation numéro 14. Grâce à Maxime, avec le Tom Ford. Ok les boys, il me reste encore deux produits avec le plastique. Maxime a été averti. Euh, il est averti les boys, il est averti. Tom Ford, écoutez, euh, ça c'est fait avec du Pink Kush et puis du Dead Boba. Mais je suis pas sûr, euh, ça n'a pas été évident. J'ai fait quelques recherches. Puis euh, un moment donné, j'ai vu Tom Ford, Pink Kush Après ça, j'ai pris euh, j'ai vu Tom Ford, Dead Boba. Euh, puis un autre, j'ai vu que c'était ça, Pink Cush, Dead Baba Dites-moi dans les commentaires, si je me trompe, comment est fait le Tom Ford. Euh, le Pink Kush hein, on sait très bien, c'est une variété préférée sinon ma préférée. Euh, le Pink Cush a été fait et modifié à partir du OG Kush euh, Donc le Tom Ford est fait avec le Pink Kush Pink Cush a été fait à partir d'un OG Cush. Et puis, Tom Ford, c'est pas juste du Pink Cush, ça a été fait aussi avec quoi? Du Dead Boba. Du Dead Boba, c'est la vidéo juste que j'ai faite précédemment, le joint pré-roulé de Ria Donc, le Dead Boba, c'est fait avec du Dead Star et du Boba Cush. Donc, on va ouvrir ça, Tom Ford, grâce à Maxime. Un gros merci, Maxime. Euh... Tom Ford c'est un designer hein? euh, je pensais que c'était un acteur mais c'est un... Euh, je pense que c'est un gars qui fait des, des, des, des, du linge ça sent ça sent le couche, ça sent le, le gazi La cocotte est est compact, compact, compact On dirait un caillou. Dur, dur, dur. Il y a du tricôme là-dessus. C'est de la qualité. Ça va être bon bout. Ça va être bon bout. Euh, il y a des sites là, qui sont vraiment généreux par rapport au taux de THC possible avec ça. Euh, plusieurs sites. C'est qui? Là, 20, 25. Puis j'y veux un site là, dans les 30%. Euh, on le sait que c'est rare. On le sait que c'est rare, les 30%. Euh, les records Guinness dans la fleurs séchées, la BUDS, c'est 38-39% euh, sur ce que j'ai vu. Oh, ça va sentir bon, puis il n'est pas cassé, puis je sais que si je le casse, ça va sentir plus. Quand il est sec, quand le cannabis est sèche, euh, quand on le casse, ça sent beaucoup plus fort. Euh, en général, tout le monde pense que quand on, les grain, euh, quand on le graine, c'est automatiquement sûr qu'il va sentir plus fort que la cocotte, mais c'est pas vrai. Euh... Plusieurs fois, tu sens la cocotte. Quand tu les graines, ça sent euh, aussi fort. Pas plus fort. Mais j'ai remarqué que quand c'était un peu plus sec, quand on les graine, ça sent beaucoup plus. All right. Je ne prendrai pas mon grinder plusieurs étages. Il euh, y a encore là, des petits résidus de, de, de, de, des autres variétés. Je ne veux pas le mélanger. C'est pour ça que je vais prendre mon, mon grinder euh, Unique qu'on pourrait dire. Comme ça, là, il ne sera pas mélangé avec les autres. Puis dans mon dernier compartiment, c'est à l'avance, le kiff. Hein, le kiff, je ne suis pas sûr, je pense que c'est le pollen, je crois. Euh, hey, J'ai vu le show de boucan faire son hache avec euh, de l'eau et du saran wrap. Je pense que je vais aller voir le show de boucan. Euh, même si c'est facile à faire, pour pouvoir peut-être le faire avec lui. Je suis que ça va lui faire plaisir. Mais à un moment donné, euh, il faut que je fasse de quoi avec ça. Je pense qu'on va faire du hash. puis euh, Je pense que la façon que je vais fumer mon h ça donne belle, ça donnait une belle petite boule noire. Là, comme la couleur du h qu'on reconnaît. Euh, moi, je n'étais pas au courant de ça. Je ne savais pas. Euh, J'ai appris ça avec le show de boucan. Mais le kiff, si je fais du hache comme ça, moi, je vais sûrement faire là, des, des, des petits serpents. Là, des, des, des... Puis je vais mettre ça dans mon joint de cannabis, de pot. Euh... Parce que vous savez, hein, moi j'aime pas le tabac, je suis pas capable. Donc, euh, la façon que je connais de fumer le, le hache, c'est avec une cigarette, on met une petite graine, on rentre ça dans une bouteille. Euh, sinon, je sais pas trop, peut-être une bouteille de dans une pipe, euh, peut-être dans un bang. J'imagine euh, du hache dans un bang, ça doit fonctionner. Écrivez-moi dans un commentaire euh, quelle façon fumer du hache euh, sans tabac. Tom Ford de Maxime. Maxime, je suis très très excité, ça sent bon. Je gagne ça tout de suite, les boys. J'ai ouvert mon grinder, puis il y avait deux petites graines qui sont tombées. Je vraiment, vraiment pas le mélanger. Tu sais, quand tu manges ton un hot dog, là, tu manges un hot dog euh, avec de la moutarde, puis il y a un petit morceau de salade, man. Un petit morceau de salade. Tu te goûtes, man. Dans ton cheeseburger chez McDonald's, il y a un morceaux morceau de salade, que tu le goûtes. Tu veux pas que c'est ça qui arrive avec le Tom Ford. je ne veux pas qu'il y ait un petit morceau là, de, de, de, de King Kush des Indiens là, qui se mélange à ça. Puis que, que je fume une graine, une seed. Hein? Ceux qui ont été sur mon Instagram, vous savez, on est rendu à 203 seeds. 203 graines dans mon King Kush que j'ai acheté aux Indiens. Puis mon 28 grammes n'est pas encore terminé. Euh, c'est pas un du cannabis que j'ai payé à 125. J'ai payé 150. Je le sais, c'est pas la top qualité, mais j'ai pas j'ai pas d'affaire à avoir au-dessus de 200 graines euh, dans un once de cannabis. Sinon, tu l'avertis, tu avertis le client, tu vends ça à 125. Écoute, je sais pas si tu fais pousser parce que là-dedans il y a des graines. Ah oh, non, j'en veux pas. Ah oh, oui, j'en veux. Mais euh, ça a aucun. 203 graines le gros. Il me reste encore 7 grammes de potes à fumer. Je vais avoir à peu près 300 graines. Tu comprends-tu? un moment donné, euh, 300, là. 300. Tu comprends-tu l'histoire? C'est pas, pas 18, là, Tu comprends-tu? 300. À un moment c'est des graines que j'achète ou c'est du cannabis? Ok, donc c'est moi qui ai raison. C'est pas. Euh, ça arrive. Non, il n'y a pas de ça arrive. Parce que maintenant, euh, tu, tu sais ce que tu vends, là, tu comprends-tu? Tom Ford, on va se calmer. On va se calmer. Tom Ford. Alright, ça donne une grosse quantité. Quand que je l'ai émietté, la cocotte était très très dense. Euh, je pensais avoir peut-être une, une aiguille. Mais j'ai une bonne quantité. Ah ouais, ah, ouais, ah, ouais. Ça sent plus fort. Donc, c'est vraiment ça. Quand le cannabis est sèche, euh, quand on les graine, ça sent plus fort. Mais quand que le cannabis est humide, euh, régulier, une bonne humidité, quand on les graine, en général, en général, euh, la senteur elle va être égale. Alright, On va y aller. Euh, Regardez ce que ça a comme quantité. Je pense qu'un papier régulier, j'hésitante, un papier régulier... Euh, ou un papier 1 et 1 quart. Hein, c'est les deux formats que j'utilise. J'aime pas fumer euh, des joints trop gros. J'en ai ici. Je reçu un cadeau, hein, les amis. Donc, euh, ça, ça doit être des joints doubles. Si on compare ici, là, vous voyez, c'est un joint double. Donc, fumer euh, ça en gagne. Ou encore une fois, là, si... Euh, si on est seul, ben on l'éteint. On l'éteint. Le papier est toujours... Euh, on peut toujours l'utiliser. C'est juste que le joint, on l'éteint. Hein? On le mouille, il s'éteint par lui-même. Ça va être excellent du Tom Ford, mon ami. Euh, je pense que c'était Autoroute 420 qui en avait parlé dans une de ses vidéos. Et puis, euh, je pense qu'il était même avec le show de boucan dans la vidéo du show de boucan, quand ils sont dans la voiture, puis qu'ils font le, le, le... le, le man, je Man, c'est même pas... Le hotbox, le hotbox. Donc, euh, Tom force c'est à partir du pinkush, puis du dead boba. Le pinkush, il, il est là, là. Ça, c'est vraiment un peu qualité, là... Euh, un petit peu les produits là, que OG Puff m'envoie hein, Vous connaissez OG Puff, allez vous abonner à sa chaîne YouTube. OG Puff officiel. Un chanteur de rap québécois. Alright. Maxime, Maxime, Maxime. Tu connais mes goûts, mon Maxime. Alright, alright. Ça, c'est du cadeau, mon ami. Ça, c'est un superbe cadeau. Euh, je suis excité, bro. Je suis excité. Ça sent super bon. Euh, ça sent plus que le pinkouche de Saint-Raphaël. Comment tu veux? C est, c est, ça sent bon, man. Ça sent bon. Grosse nouvelle chez Aurora. Euh, le CEO, le président, il a pris sa retraite. Il a pris sa retraite, donc il y en a un autre qui va prendre sa place par intérim, qui va le remplacer en attendant qu'on trouve un autre président de la compagnie Aurora. Donc, il saute, chaque président, mais lui il a pris sa retraite, donc il n'a pas perdu son emploi, mais on se rappelle là, de... c'était qui qui avait perdu son emploi, qui était rendu en... c'était le gars d'Aurora, pourtant... Pendant... Pourtant, c'était le gars qui avait monté la compagnie, puis qui était rendu en Australie. My God! Je comprends pas, parce qu'ils disent ici là, que... Terry Booth! Terry Booth, il va prendre sa retraite. Est-ce que Terry Booth avait remplacé le gars qui était parti en Australie? Euh... Ben oui, c'était Cam Bailey, Cam Bailey d'Aurora, Canada, rétrogradé chez Med Relief. Euh, Cam Bailey, c'est Aurora, Canada. Donc si Terry Boot, Terry Boot, est-ce que c'est est-ce que c'est plus que le Canada En tout cas, Terry Boot, T E R R Y B O O T H. Euh, il a pris sa retraite. Le gars qui va le remplacer. Michael Singer. Donc, euh, va il va-t-il y avoir des changements? Sûrement. Peut-être des changements qu'on ne verra pas euh, à l'œil. Peut-être que ça va être dans les produits. Peut-être que ça va être des changements à l'interne. Euh, parlant de changements à l'interne, ils ont coupé 500 emplois Aurora. Donc, euh, les compagnies là, de cannabis, ils coupent tout leur emploi. Même Tilray. Tilray ont coupé leur emploi de 10%. Hein? On sait que Tilray... C'est la compagnie euh, qui a changé de nom à l'SQDC. I I Park. <coughs> Donc les compagnies coupent, le cannabis, coupent le, euh, les emplois 10% chez Tillery High Park, et puis euh, le 500 emplois d'Aurora, ça a aussi c'est aussi 10%. Ça la donne que c'est aussi 10% comme euh, Tillery High Park. Donc euh, ça peut être une bonne nouvelle ça que le gars prenne sa retraite et qu'il enlève 500 emplois. Pourtant quand t'enlèves des, des emplois, ben ça fait plus d'argent à la compagnie, ils ont moins de dépenses, ils dépensent moins d'argent. Mais les actionnaires, tous les gens là, qui ont investi leurs 1000$ là, ou leurs 500$, « dollars, hey, il y en a qui ont mis bien plus d'argent que 1000$! » Ok, ok, ok. Tous ceux qui ont acheté des actions, tous les investisseurs chez Aurora, ils n'ont pas pris ça comme une bonne nouvelle. la façon que les actionnaires ont démontré leur mécontentement de ça, ben, c'est qu'ils n'en voulaient plus d'Action d'Aurora. Ils s'en ont débarrassé. Il y a beaucoup de gens qui ont vendu leur Action d'Aurora. Puis vu que personne en voulait, puis pers personne n'en voulait, ben, les gens ils, ils ont, descendu, ils ont descendu le prix. Ils, ils étaient prêts à les vendre là, à moins cher. L'Action a perdu 15% vendredi. Donc, euh, 15%, c'est beaucoup, beaucoup euh, d'argent. C'est un gros pourcentage en une journée. Euh, même si lundi, euh, l'action monte de 3, 4, 5%. Écoutez, c'est des millionnaires qui font monter le prix de l'action, les boys. 15% en une journée, les gens n'en veulent pas. ok. Euh, Est-ce que l'action va monter dans un mois c'est pas normal que l'action va remonter dans un mois. Si les gens n'en veulent pas, ça perd 15% aujourd'hui. Il n'y a pas une nouvelle qui pourrait faire en sorte que la compagnie va se revirer de bord. Euh, toutes les actions de cannabis en 2020, faites vos devoirs. Allez voir des des, des, des, des, des personnes à la banque. Mais c'est pas bon, man. faut pas t'acheter ça. Mais comme je vous dis, moi, c'est même c'est voir quelqu'un qui. Est un conseiller financier. Ok? Moi, ce que je dis, c'est juste inter, euh, entertainment. C'est juste pour le divertissement, ok? Mais achète-en pas pareil, Chris, ok? Achète-en pas, man, ok? Tu sais, Zenabis, 12 cents. 12 cents. Tu comprends-tu? Il y en a qui ont payé 11,5 cents. Hey, ça se peut pas payer ça, 11,5 cents, ça n'existe pas des demi-cents! Ok, arrête. Arrête, arrête, ok? 11,5 cents. Tu sais qu'à zéro, il n'y en a plus de cannabis. C'est fini. Plus de re-up. Il n'y en a déjà plus des 3,5 de re-up. Ok, je sais qu'il n'y en a déjà plus des re-up. C'est un signe. Il n'y a plus de 3,5 de re-up. Tu comprends-tu? C'est un signe. D'habitude, quand que le produit est back-order, ben, la photo est en pâle. Puis quand qu ils reçoivent le produit dans un, deux mois plus tard, ben sur le site de SQDC, l'image reprend sa couleur. Mais là les re-ups ils l'ont enlevé. C'était juste pour faire un coup d'argent. Mmh. Bro, euh, excuse-moi, je sais pas quelle attitude que j'ai en ce moment, mais... Euh, la vidéo a été coupée, euh, Je reçu un téléphone, puis euh, même moi j'ai hâte de voir cette vidéo-là. Euh, le Tom Ford. Ça va être un moment euh, que je vais me rappeler. Ah Écoutez, boy, je m'excuse, je m'excuse. Tom Ford, on va parler, il est super bon. Il est, il est fort, il est bon, il est fort. Il est très bon. Il goûte... Euh, écoute, je, je sais quoi dire. On... Il goûte le pinkush. C'est quoi l'autre? C'est Dead Boba. Dead Boba. Dead Boba. C'est Dead Star avec Boba Kush. Boba Cush, C'est OG Cush avec Northern Light. Dead Star. C'est Sense Star. Pourtant, c'est tout, euh, tout du gazi. Hein? Sense Star. Pareil qu'il y a du gazi là-dedans. Moi, les, toutes tous les saint que j'ai essayé dans ma vie, c'était à la SQDC, je pense qu'il y en a deux, peut-être même trois. Je pense qu'on avait essayé deux à la SQDC, les sisters puis un dans la rue. Les trois avaient pas de goût de gazi. Mais euh, le Tom Ford, j'essaie de trouver, il serait où le petit goût de terreux ou le petit goût de cariophilène, mais je ne sais pas dans quoi... Il n'y a pas ça dans le Saint Star. Ben, moi, je pense que ça dans mais vous autres, vous me dites que le Saint Star il y a un goût de gazi. Puis quand j'avais fait mes recherches, il y avait un goût de gazi sur Internet. <coughs> je trouve qu'il y a plus Pink de Grail que Pink Couch de San Rafael. Puis le Pink Couch de Grail, c'est un peu le même. Le gazi, la deuxième, euh, la deuxième chose, là, soit le, le terreux ou le cariophilène. Mais pas un cariophilène, c'est agréable quand même. Peut-être que c'est le humulène qu'on a trouvé Si tu écoutes ma vidéo d'avant, le dead boba. Euh, dans le dead boba, du joint pré-roulé, les trois terpènes il y avait du humulène c'est peut-être le humulène qu'on connaît pas assez donc ça serait le goût gazi euh, gazi là on sait c'est un, un ensemble de plusieurs terpènes mais peut-être souvent peut-être un petit peu plus le myrcène donc myrcène puis peut-être un petit peu du humulène ça je l'ai sur le bout là, le papier je l'ai mal fait C'est quoi tu m'avais envoyé, Maxime, dont les, les autres variétés, mais ça là, c'est très très très très bon. Si je m'envoie les autres vidéos. Euh... C'est super bon, man. C'est super bon, le Tom Ford. Le Pink Gaz, tu m'avais envoyé. Euh, super bon. Le Pink Gaz, Tom Ford. Maxime, merci mon chum. Un autre qui me reste. Puis l'autre, c'était-tu avant, après? Blueberry Crack. Je pense que le Blueberry Crack, c'est celui que j'aime un peu moins des trois. Euh, Est-ce que j'aime mieux ton Tom Ford? ou Je pense que j'aime mieux ton Tom Ford que ton... Pingas. Mais je pense que j'aime mieux le Pink de OG Puff que l'autre Pingas, ça c'est sûr. Mais lui, Tom Ford il serait peut-être égal au Pingas de OG Puff. Euh, c'est ton meilleur celui-là. Il est meilleur que ton Pingas. L'autre, par exemple, c'est un méchant nom, ton quatrième cannabis, c'est Shurikane, quelque chose, Shurikane euh, X. Je ne sais pas s'il y a un goût de gazi, celui-là. Tu.. avais écrit Tom Ford by Designer Meds. Euh, je ne sais pas si c'est eux autres qui font pousser. Euh, je pense. Pourtant. Je pense que designer meds c'est meilleur que ton euh, pink kush pas pink cush, pink gaz de gaz house OG m'avait donné Gaz Town Je pense Gas Town Gaz House Designer med. Super bon, man. Je trouve qu'il. Parce qu'on sait, c'est indica, hein? mais euh... il rend bonne humeur, man. Il rend bonne humeur. C'est sûr que des fois, on reçoit des téléphones, puis. Hein? On loge pas les boys. On loge pas. Faut pas lâcher, man. Faut pas lâcher. Bah, ben, si tu lâches, man, tu te mets dans la C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Faut pas lâcher. Alright, fait qu'aujourd'hui, on a parlé d'Aurora. On a parlé de Terry Boo qui a pris sa retraite. Euh. On sait qu'il y avait aussi un autre qui avait parti, là, de Aurora Canada. Terry Booth, j'imagine, c'est-tu Aurora États-Unis ou Aurora euh, International. Mais euh, il a pris sa retraite, ils ont coupé 500 emplois. Puis euh, l'action a perdu 15%. Là, c'est rendu 2,26$. Et puis on se rappelle. Hey, « on s'en rappelle pas! » OK, mais j'essaie de te le rappeler que... V'là deux ans. V'là un an. V'là un an. Une semaine avant la légalisation du cannabis au Canada. Hein, là, on est en 2020. Pas en 2019. En 2018. Le 13 octobre environ. C'était pas 2,26 Aurora. C'était 13,71. 13,71, euh, c'est presque 14 dollars. Et puis, 2,26$, c'est presque 2$. Donc, c'est divisé en 7. Si tu avais mis 700$, il te, reste, il te reste seulement 100$. Donc, euh, si ça, c'est pas la fin du monde, euh, je me demande c'est quoi la fin du monde. C'est le coronavirus! Ok, ok, ok, ok. Donc, je sais, il y a d'autres choses que l'argent dans la vie. Vous avez totalement raison. Euh... Mais si tu mets 700 dollars pour ta retraite, puis ça t'a pris beaucoup de, t'as travaillé pour cet argent-là, tu comprends, tu euh, C'est pas la fin du monde, mais ça fait chier en calice que ton 700 est rendu à 100. Et puis un autre affaire qui ont dit, euh, vous écrirez dans les commentaires, là, ceux qui connaissent ça, là, les, les comptables, hein? Il y a sûrement quelques comptables qui nous écoutent. Hey, pas besoin d'être comptable pour savoir ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. OK. Euh, OK. Ils ont annoncé... Euh, Blablabla. L'autre, qui est perdu. Il est retiré. Et puis, le producteur de marijuana... ...assiégé, a annoncé... ...un milliard de dollars canadiens... En charge de dépréciation et puis là ma question c'est quoi ben charge de dépréciation ça veut-tu dire que admettons qu'ils ont de l'équipement des serres des lumières des véhicules hein, des, des, des véhicules doit avoir des camions hein, tout ça pour transporter des choses mais la charge de dépréciation ça veut-tu dire que tout leur équipement ça coûte un milliard de moins donc, les actionnaires, je pense qu'ils n'ont pas aimé ça. Je, je pense que c'est ça que ça veut dire. Euh, tu sais, tu as mis ton 700 dollars dans une compagnie, puis là, euh, parce que là, tu sais qu'ils ont des serres, puis ils ont du cannabis, puis ils vont faire du cash, puis ils ont des véhicules, puis ils ont acheté un building, puis ils ont, ils, ont ils ont des buildings, ils ont des affaires, tu sais. Puis là, là, les autres ils ont dit, ben là, ça vaut un milliard de moins, tu sais c'est comme si tu achètes une voiture de une voiture à 20 mille euh, dollars ben tu sais que dans un an tu ne pourras pas la revendre 20 mille tu dollars sais, tu vas être obligé de la vendre moins cher parce que là déprécié hein? donc je pense que c'est ça charge de dépréciation donc euh, il doit y avoir des avantages là dedans hein? euh, je pense qu'ils sont un petit peu obligés de faire ça parce que parce que dans leur valeur comptable là, en tout cas. Je connais pas beaucoup ça, là, mais... Euh, si, mettons, ils ont un véhicule, puis après 10 ans, le véhicule, euh, il fonctionne presque plus, mais là, je pense qu'il euh, faut qu'ils qu expliquent qu'il coûte plus rien. En tout cas, même moi, je la misère avec ça, mais le pire, c'est que je l'ai appris à l'école, euh, une petite partie. Alright, les boys, Il euh, faut que je fume ça, là, faut que je fume ça, euh, faut que je fume ça, c'est... Tom Ford. Euh... On peut croiser ça là. Encore une fois, euh, faut que ça soit bien poussé hein, par des professionnels. Mais euh, c'était essayé euh, c'est un goût gazi, c'est un bon, euh, c'est un bon feeling, man. Hey, 27-28 minutes la vidéo, euh, il brûle bien, tu vois c'est de la qualité, euh, tu le vois man, toutes des affaires, tous des détails de même. Le goût, le buzz, il est bon, je suis joyeux, c'est bon, ça va sûrement durer 3 heures à la place de 2 heures, en général, ok ça brûle bien. Il brûle pas vite. Merci beaucoup, Maxime. Donne un pouce, s'il te plaît. Donne un pouce. Deviens mon Patreon. Euh, un petit 3 dehors maintenant. J'ai mis une catégorie à 3 dehors pour voir des vidéos d'avance et puis euh, on lâche pas ok boys c'est Winman on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo ciao